bonjour les amis bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne euh, donc eve ange lumière merci de me retrouver pour le tirage des énergies de ce week-end du 3 et 4 décembre 2022 je ne parle pas très fort euh, je pourrais pas vous expliquer pourquoi parce que ce serait trop long mais en tout cas voilà c'est normal si vous voyez que j'ai une, une voix un peu plus calme et que je ne crie pas alors, pour euh, mes amis, pour faire le choix euh, de ce week-end, pour faire la différence ou écouter les deux et regarder ce qui vous parle, vous avez le choix entre l'archange Raphaël, qui est un guérisseur, et qui est là, qui vous dit qu'il qu aide les autres au niveau physique euh, à guérir, euh, même énergétiquement, il peut vous aider à aller mieux, et que vous êtes vous aussi un guérisseur, un guérisseur comme lui. Et on a aussi là, un peu la même énergie pour ce regardez, on a les mêmes couleurs. Et c'est Indriel, cette fois-ci, qui dit que vous êtes un travailleur de lumière et que euh, Dieu a besoin de vous, de votre lumière, de, de briller et de votre amour parce que vous êtes comme un ange sur terre qui aide les habitants, ses habitants. Donc voilà, d'un côté, euh, un guérisseur, peut-être au niveau physique, et de l'autre côté, un travailleur de lumière qui aide euh, à, à donner peut-être des solutions, des conseils pour les autres ou à aider psychologiquement, euh, pour aller mieux, pour grandir, etc. Donc, à vous de choisir l'un des deux, Archange Raphaël ou Indriel. Indriel, Indriel, je ne sais pas. <rire> voilà. Alors, on va regarder quelles sont les énergies pour le tas numéro 1. Le week-end. Ah, c'est dur alors, je brasse et après, je vais oh, au secours. On va mettre des cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ça suffit Ouais. Alors, on a une notion de personne un peu butée. On a sous le dessous du paquet, ne vous laissez pas influencer dans... Dans les oppositions, ici, il faut que vous soyez comme un buffle, un bœuf, et que vous montriez plutôt de la force et euh, une certaine résilience. Pourquoi Parce que vous avez affaire à quelqu'un ici qui risque de vous déstabiliser. Professionnellement, on a la notion de, de travail. Euh, il y a une personne qui ne veut pas changer de comportement et qui s'entête euh, à vouloir avoir raison, qui s'entête à ne pas changer de point de vue, de, de comportement. Le vœu n'est pas réalisé, peut-être à cause de cette personne. Et ça peut concerner vos finances et votre travail, puisqu'on a un petit problème financier ici qui s'impose. Et le travail, faites attention à votre travail. Et surtout, restez toujours en équilibre. Euh, J'ai l'impression aussi de devoir s'évader, de devoir sortir, de devoir s'amuser pour justement compenser cette énergie négative de cette personne. Parce qu'elle peut-être, elle vous prend trop d'énergie, elle est trop... Euh, vous devez vous battre justement constamment, vous devez donner votre point de vue, vous devez vous battre contre une énergie stagnante, c'est quelqu'un ici qui est trop dans son ego et qui a tendance à vouloir avoir raison ou à vouloir regarder que de son point de vue et qui n'a pas l'intention de vouloir faire quand même, de vouloir aplanir la situation. Donc faites attention à ça, faites attention à vos finances aussi pendant ce week-end, faites attention parce que les choses ne peuvent peut-être pas être honorées en tout cas le week-end, donc toujours est-il qu'il faut être aussi en balance intérieurement, c'est-à-dire en équilibre et être sûr de ce que vous valez pour ne pas vous faire influencer du mauvais côté par quelconque personne. Allez, on y va, on continue le message. Alors, ce n'est pas forcément que sur le week-end que ça s'adresse, c'est peut-être dans votre vie, si vous avez quelqu'un comme ça de têtu et de borné, il est temps de retrouver votre équilibre et de ne pas perdre, en fait, justement, cet même équilibre à cause d'une personne. Et de faire attention à votre travail. Aussi, peut-être quelqu'un est trop axé sur les finances ou est trop axé sur, le, euh, sur les amours et du coup, il bah, y a un manque il y a un manque parce que vous avez trop d'attention sur un sujet et pas sur l'autre. Donc, on vous rappelle de tenir votre vie en équilibre. Si, par exemple, ça fait longtemps que vous n'êtes pas occupé de votre travail, euh, bah là, c'est peut-être le temps. Et inversement, si ça fait longtemps que vous, euh, vous avez trop le nez dans votre travail, peut-être il est temps aussi de prendre soin de votre famille, de vos enfants, de vos amis et j'en passe. Et de vous-même. Alors, on y va pour le week-end. Ah, le soleil est à l'envers, mais il est là. Ah, regardez, j'ai la notion de ce que je pensais, c'est-à-dire de sortir de là, de retrouver le soleil, la joie, grâce à une personne proche, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Le soleil va revenir grâce à quelqu'un. C'est bien. Invitation, sortie. OK. Oh, voilà. <rire> prenez soin de vous, sortez, évadez-vous. C'est ce que je ressentais déjà là. Écoutez, soyez à l'écoute d'une situation peut-être plus, euh, plus légère. Euh, faites attention à ce que vous avez besoin. Vous avez besoin peut-être de vous changer les idées, d'accepter de, de, les invitations, de sortir, de voyage, de week end Faites attention à ce que vous allez entendre aussi. Il y a une ouverture ici, une proposition qui arrive Signature, oh, pas mal, un accord. Oh, et on vous dit, réfléchissez-y, bien évidemment, avant de signer quoi que ce soit, avant de vous engager. Et on a une interrogation. Alors, je vois des gens qui hésitent à s'investir dans une relation qui est un peu légère, avec qui il y a de, beaucoup de partage. Euh, on vous dit, sois prudent quand même, ne pas... Pourquoi ça s'est arrêté Ah oui, ça s'est arrêté parce que c'est fini. Ah, oh, zut. Oh, il n'y a que des pubs. Pardon. Voilà. Ouf. Donc, euh, s'il y a une invitation à venir, à sortir, à voyager, soit il y a l'écoute d'y réfléchir, mais il y a une opportunité de signer. Et vous pouvez être pendant ce week-end dans l'interrogation. Est-ce que je l'accepte Est-ce que, vais... Est que ça va me plaire Voilà, avec la signature, oui, certainement. Mais il faudra regarder les petits détails, il ne faudra pas se précipiter. Il faut être, Par exemple, si vous avez besoin de signer quelque chose ou d'accorder de, de, euh, quelque chose à quelqu'un, cette offre, vous y réfléchirez avant, vous y allez doucement. Il y a une invitation à sortir de votre quotidien, à sortir un petit peu et à vous aérer. Euh, faites attention à, justement à cette invitation parce que ça peut être l'opportunité de mettre fin à des doutes en ce moment. Donc c'est pas mal, hein, c'est bien. Et puis pensez à cette joie qui ressort avec un ami ou une amie proche ou quelqu'un que vous aimez vraiment. Ouais. Je pense que c'est justement ça contrebalance cette énergie. Cette chose qui n'est pas bonne au niveau de votre travail ou cette personne qui s'entête à un comportement euh, ben, de ne pas vouloir changer, de ne pas vouloir donner peut-être euh, ou vouloir vous donner raison ou vouloir vous donner une opportunité d'aller mieux. Euh... On a un manque d'ouverture. Sachez que ces personnes, elles ont un manque d'ouverture de cœur parce qu'elles ne se mettent pas à votre place. Sauf si vous êtes vraiment en tort, vous avez fait une connerie, excusez-moi du terme, mais voilà, si vous avez vraiment une bêtise et qu'elle, cette personne s'entête à ne pas vouloir faire les choses euh, en votre faveur, c'est son droit. Mais si vous n'avez rien fait de spécial et qu'elle s'entête à ne pas vouloir ou à rester dans la, la colère, rester dans... Voilà, elle est un petit peu têtue, euh, plutôt est-il conseillé de sortir et d'aller voir ailleurs si elle y est parce que <rire> ça vous changera les idées et surtout de de faire attention à votre, à votre équilibre personnel. Alors, au niveau sentimental, ce qui arrive pour vous, mes amis... Oh, oh regardez, vous avez la chance d'une promesse. C'est sorti comme ça. Donc, il y a une bague qui arrive. Il y a une chance, une opportunité de vous investir. Une chance peut-être d'une promesse à venir. Certainement, cette opportunité ici d'invitation. Invitation à sortir, à voyager un week-end, à vous évader, à aller au resto, à prendre un verre. Ça peut être petit ou grand. Hein. Et qu'une fois réfléchi, euh, vous serez content. Vous n'aurez plus hésité et vous serez d'accord. Oula <rire> Donc, on a une rencontre avec de la sexualité, de la sensualité. Vous pouvez être euh, sur une relation où vous avez envie. Vous avez envie de quelque chose d'autre. Vous pouvez être sur une rencontre uniquement sexuelle et sensuelle, mais pas que. Hein. Ça peut être le début d'une rencontre où on se tourne autour, on se plaît, on, voilà, on met un petit peu de piment dans sa vie. Peut-être qu'il est temps de mettre du piment dans votre vie. On a une fidélité. Mm -hmm. Manque de souplesse, attention. Libérer, se libérer, et on a une concrétisation. Alors, ce week-end, il est très important d'être fidèle envers vos valeurs, envers ce que vous pensez être juste, être bon pour vous. Vous pouvez vraiment tenir à quelqu'un ici, vous pouvez être attaché à quelqu'un, sauf que vous ou l'autre, cette personne, elle manque de souplesse. Elle manque, ben justement, ça me fait penser à la mule. Ça me fait penser aussi à quelqu'un de têtu, quelqu'un qui est borné, quelqu'un qui voit la, euh, la vie, sa vie sentimentale d'une certaine manière et pas d'une autre. Euh, ou un manque de compréhension et d'ouverture d'esprit, un manque de cœur. Parce que quand on est ouvert, on est en pâte aussi. On fait preuve de compassion, on se met à la place de l'autre. On se dit, OK, j'ai pas envie de faire subir ça, donc je vais essayer de faire les, les choses. Donc, cette souplesse doit être euh, un moyen quand même de... De faire en sorte de vous adapter à la relation. Même si vous tenez fort, très, très, très fort l'un à l'autre, il est évident qu'il faut lui laisser de la place, il faut lui laisser aussi, euh, euh, comment dire, du, du temps, il faut lui laisser euh, euh, le temps de, de faire ses preuves. Euh, euh, je ne sais pas, enfin, il y a toujours un temps d'adaptation. Et puis, ce week-end, il est temps aussi de vous libérer libérer justement d'un manque de souplesse. Par exemple, vous êtes trop étriqué où la personne en face euh, tient à quelque chose. Et là, c'est le temps de le lâcher. Cette chose qui vous retient va faire que quand elle sera lâchée, que ce soit une pensée négative, que ce soit un frein financier, professionnel, ou que ce soit justement une sorte de lâcher-prise, vous allez pouvoir concrétiser cette relation dans la matière. Vous allez pouvoir mettre la dernière pièce du puzzle. Et là, je retrouve un petit peu l'énergie de l'opportunité d'arrêter les doutes et de vous lancer. Après avoir mûrement réfléchi, après avoir fait preuve de patience, on me parle de signature. Et c'est pour ça qu'on vous dit, soyez à l'écoute. Parce que quelque chose d'important est à réfléchir sur un comportement, sur une situation à venir. Voilà, j'ai quelqu'un qui lâche quelque chose et qui fait que se lâcher prise, se lâcher de boulet, se lâcher d'emprise, se lâcher de, de pensées négatives ou euh, de, de façon de penser, peut-être qui était un peu trop têtu et borné, vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. Donc oui, ça va aller de mieux en mieux. Ça va se concrétiser peut-être même dans la matière par une relation un peu plus physique, un peu plus, un peu plus sensuelle, un petit peu plus d'intimité. Euh, C'est positif pour vous en tout cas. Alors, on va passer au tirage numéro 2. On va faire donc Indriel pour le week-end Indriel qui dit que vous êtes un travailleur de lumière alors quelles sont les énergies sur ce week-end du 3 et 4 décembre pour le tas numéro 2 qu'avez-vous besoin de savoir On a la chenille qui redémarre. Ouais, bon. Alors déjà, on a quelqu'un ici qui se fait des illusions. Pardon. Et qui euh, cette chose, ces illusions ne dureront pas parce que la chenille grandit et elle se transforme. Les choses ne seront pas toujours de cette manière. Il y a un changement qui est en train d'arriver. Par contre, attention à votre propre désillusion-illusion. C'est-à-dire ce que vous pensez être vrai n'est pas vrai. On a, l'argent la, va arriver, oh, des vacances, et oh, bah dis donc, on a de la chance. Alors, de la chance en argent, un passage qui arrive, un nouveau passage, une nouvelle opportunité, euh, un chemin qui s'ouvre. Donc oui, les choses ne seront pas telles quelles. Ce que vous pensez être vrai ne sera peut-être pas toujours là, puisque vous êtes en train d'évoluer, de, de vous transformer, un changement arrive. Peut-être sur le plan financier, pour le coup, c'est contraire au premier tas. C'est complè complètement l'inverse. C'est-à-dire que euh, l'argent va arriver, l'abondance va arriver. Vous allez pouvoir peut-être partir en vacances, vous prendre des vacances, euh, vous dégager peut-être de... de, de peut Dégager d'obligations parce que vous pouvez vous payer des vacances. Et on a la chance, hein, vraiment la chance en argent. Il y a une opportunité ici professionnelle ou matérielle. Allez, tas numéro 2, les énergies sur le week-end 3 et 4 décembre. Wow, regardez, j'ai encore la notion de d'arche. Toujours est-il qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, et là c'est pareil. Alors, un nouveau départ, quelque chose vient et va grandir petit à petit. Peut-être un projet va, va vous faire tourner une page, un nouveau projet, une idée. Euh, une nouvelle voie s'ouvre aussi pour vos enfants. Pour un enfant. Ah bah tiens encore la notion d'idée, de nouvelle idée, euh, quelque chose en vous dans votre tête qui naît, la grossesse, la gestation d'un choix. Vous êtes en face d'un choix, quelque chose que vous avez en vous va vous demander de faire un choix et de l'annoncer. Et de prendre une décision par téléphone. Alors, j'ai les nouvelles, nouvelles d'un choix. Ça y est, j'ai commencé quelque chose et je sais que je vais le faire. J'ai pris ma décision. Ou je reçois une nouvelle par rapport à ce que j'espérais. On a une longévité, la santé. Alors, ça peut être associé effectivement à la grossesse hein, qui va prendre du temps. Euh, j'ai quand même un projet ou une idée qui peut donner des fruits plus tard. Parce qu'on a la... La patience que vous devez avoir, le temps de faire mûrir ce projet. Le choix de le faire, évidemment, le choix de choisir, le temps de choisir. Ah, de choisir par rapport à une rencontre et une discussion. Et on a l'intuition, les pensées. Ok. Oh Ça va concerner une relation ou une situation amoureuse. Très beau choix aussi beau choix dire quelque chose est en voie de progresser grâce à l'information que vous allez avoir la communication que vous allez avoir prendre patience sur cette, euh, sur cette sur cet amour sur cette relation sur ce que vous avez décidé de faire faire un choix en tête à tête hein? demander peut-être à faire un choix et penser à le communiquer bien évidemment on a une intuition peut-être que vous allez avoir l'intuition que cette personne est vraie cette personne elle est amoureuse de vous. Cette personne, c'est la bonne. Cette personne peut vous apporter l'abondance. Cette personne, je ne sais pas, en tout cas, c'est vo votre chance, peut-être aussi de partir en vacances, de profiter de la vie. Aujourd'hui, vous ne savez pas trop où vous en êtes, mais c'est peut-être parce que ce n'est pas encore développé. Mais j'ai quand même un choix qui va so se proposer par téléphone ou une indication de, de communication qui fait que ce que vous pensiez, c'était vraiment ça. Ça veut, veut peut-être dire que ça vaut la peine d'attendre puisque la patience est de mise et que ça va grandir. Cette relation ici, ce projet va grandir dans le temps. En discutant d'un choix, d'une décision importante, vous allez informer cette personne, elle va vous le dire et vous dites ⁇ Ah oh, mais c'est ce que j'avais pensé C'est ce que je pensais depuis le départ. Je pense à téléphoner à l'autre, je pense lui dire euh, mon choix, je pense... Voilà, et il est question d'amour, il est question d'être en connexion avec votre cœur. Alors, ça peut être aussi quelque chose sur le plan matériel, c'est-à-dire que vous allez parler d'un projet avec une personne qui va vous dire « Ok, maintenant c'est bon ». Et c'est quelque chose que vous aimeriez faire vraiment, hein, vraiment. Hein. C'est très important. D'où ce nouveau départ, cette nouvelle chance ici, ce tournant qui arrive. Ok, allez, on continue sur le plan sentimental, le tas numéro 2. On se jette. Ouh, mais c'est carrément beau tout ça. On veut dire, on va dire que euh, là, c'est le feu vert pour se lancer dans une relation, avoir confiance. Ayez confiance, il y a eu un feu vert. Peut-être que vous êtes lancé dans une relation, vous avez fait confiance en la vie. Euh, si vous êtes célibataire, vous pensez qu'effectivement, vous pouvez rencontrer quelqu'un ici. Vous êtes positif. Vous lancez avec, avec confiance dans une relation nouvelle ou vous l'avez déjà fait. Alors, le week-end, hop On a, oh bah tiens, encore l'œuf, très bizarre, hein le temps, la solitude, oh ben bah voilà, ben bah voilà. J'ai l'impression qu'effectivement vous êtes dans une période difficile, uh, temporaire de solitude, mais que vous êtes sur la voie d'un projet de construction. Un projet. Par exemple, de construire votre maison, projet de vous engager, projet de rencontrer quelqu'un, projet de faire quelque chose de concret. Mais pour l'instant, vous êtes bloqué dans la solitude. Peut-être que cette personne, elle, elle a commencé à se lancer avec vous et qu'elle a un peu freiné les cas de fer. C'est pour ça que vous aviez ce fameux, euh, cette fameuse chenille qui dit que tout ne sera, euh, ça ne sera jamais euh, comme ça tout le temps. Parce que ça doit changer parce que vous êtes dans une illusion, c'est-à-dire que quelque chose n'est pas vrai. Et que ça doit se transformer. Grâce à une conversation, on a l'œuf. Hein, on avait l'œuf avec la patience derrière. Et là, c'est pour ça que ça me conforte dans une relation qui va se. Vous allez vers la réconciliation. J'ai l'impression qu'il faut du temps. En étant célibataire, en construisant chacun de votre côté quelque chose, un nid, euh, un travail, euh, avoir quelque chose de solide, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous unir. J'ai l'impression de deux âmes qui sont faites pour être ensemble, mais qui ont un besoin d'un certain temps seul afin de se reconstruire toutes les deux à un, à un moment T. Et, mais pas dans l'immédiat, vous voyez, on a besoin de, de certitude avant de se lancer. On a besoin de converser, on a besoin de se mettre sur un alignement et certainement qu'il n'y a pas d'alignement. Peut-être c'est quelqu'un ici qui a besoin de se projeter au niveau professionnel avant de construire en couple, ou qui a besoin de, de, de, de s'acheter une maison, de se consolider. Et là, il y a la notion « je me sens seule, je suis seule, je suis célibataire, mais ça ne dure pas. » Ok Ça ne dure pas. Cette relation, elle a été dans un stand-by, et elle va vers la réconciliation. Donc voilà. Pour ça, vous pouvez vous, vous jeter à corps perdu comme la chanson de Grégory Le Marchal, « Accord perdu euh, », ça me fait penser à ça. Il doit être dans les parages, <rire> voilà, parce que vous aimiez cette personne, vous étiez attiré, vous lui avez euh, dit oui, vous vous êtes lancé, mais qu'il y a eu un blocage pendant un, un petit moment et que vous avez besoin de chacun de votre côté vous construire pour après vous unir, ou vous réconcilier. Voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que ce week-end se passera bien. Allez, prenez soin de vous. Bye bye.